On reprend euh, voilà, cette rouge en main, soit on la rappelle, soit le beau jeu, euh, donc le beau jeu, hein. vous le savez, hein. le beau jeu c'est ça, non, s'il n'y avait pas eu le contre, <rire> mais c'était le beau jeu, hein. non sérieux, plus sérieusement ce, ce point est fantastique, ouais, c'est un point de cadre ça, hein. clairement, ça c'est un point de cadre, ouais. la jeune fait tout le tour, Normalement, il n'y a pas de boss. Non. Voilà. C'est ça le point que je devais faire. Voilà. S'il est bien exécuté, euh, derrière, l'arbitre, il vous dit entrer. Bon, là, tu fais ça, histoire de... Quand tu es pas sûr, voilà, tu, tu réunis les billes. Là, il te dit dedans. OK, tu fais un truc comme ça. Il te dit à cheval. Là-dessus, zbré. Là, bille empactée. Non, pas encore. Il te dit encore à cheval. Là te dis entrée et là il te dit va t'asseoir c'est catastrophique donc je ne sais pas je ne sais pas ce qui se passe mais moi en ce moment je bute je bute sur euh, bah, je sais pas le non enchaînement je n'enchaîne pas en fait j'enchaîne pas les points alors je fais des points rigolos euh, des fois ça se passe bien et tout ça je réunis de plus en plus les billes ça c'est vrai mais par contre euh, j'enchaîne pas alors on va travailler, on va revenir sur nos sources et on va travailler donc le passage. Donc série commentée live euh, donc sur le passage où on va tâcher de traverser ces billes, reprendre la dominante, essayer de se faire des petits points rigolos, quitte peut-être prendre l'américaine ou la petite ligne. Nous verrons bien, tout de suite c'est parti, ou même non, on enchaîne tout de suite, allez c'est parti, donc euh, billard de 2,80, cadre 42-2, sens trigonométrique. Bonsoir à tous, allez c'est parti, chaud Donc on se déplace là, donc la passage, alors le passage je vais pousser cette rouge et je vais, voilà, très fine sur la jaune et là je me crée donc le passage ici alors pourquoi le faire comme ça parce que on me l'a expliqué récemment en fait c'est une sécurité que si jamais ça se passe mal au moins je peux rappeler la jeune le coup d'après par exemple ici voilà si je vois que je vais trop loin etc donc ici on peut passer il hein, n'y a pas de souci le, la traversée est possible pour prendre la dominante de cette rouge c'est parti donc là c'est un poussé de billes, hein, tac tac et on reprend la dominante de la rouge alors soit en une bande soit en deux bandes bon là j'étais un peu feignant donc ce sera un rappel une bande Allez c'est parti, donc là le but étant évidemment de réunir les billes. évidemment. Bon là c'est mal barré, parce qu'avec un coup de cul pareil, il n'est pas parti ce rétro. Donc on recommence, hein. donc là c'est délicat, je suis loin de la rouge, là j'ai pas un angle favorable pour... Ce n'est pas grave, on va faire passer cette rouge dans le couloir, comme ça moi je suis peinard, voilà. Et allez, et on la rappelle donc en trois bandes, euh, en évitant le masque, <rire> D'accord, allez c'est parti, on continue hein, évidemment, donc là on a une possibilité d'avoir l'américaine à droite, ça me permettrait en fait de vous montrer comment tourner une américaine. Pourquoi pas En ce moment, je me masque euh, tout le temps. C'est de la folie Bon ben non, je vous montrerai pas comment on tourne une américaine. En tout cas, pas aujourd'hui. Allez, non, si, regardez, là, il y a moyen. Allez, là, il y a moyen de réunir les billes, c'est parti. Donc là, finesse de rouge, je passe par la bande. Et On reprend ce qui m'intéresse, c'est-à-dire mon côté. Hein. Moi, je reprends tout de suite à gauche. Allez, on y croit, on y croit. Petit point, je me place sur la rouge, voilà. Et là, c'est billes en paquet, il n'y a pas d'embrouille. Allez en paquet on s'applique coup de bas petit coup voilà C'était un peu fort mais c'est pas grave allez je peux me placer est ce que je peux me placer ah, allez, je peux plus me placer allez ben, on rappelle la rouge hein. c'est un peu délicat mais si j'arrive à obtenir le contre sur ma bille c'est gagné donc du coup je mets de l'effet contraire c'est à dire de l'effet à gauche Il va falloir que j'envoie les coups parce que là ça va pas le faire du tout hein. Qu'est-ce que c'est que ce coup de queue encore Donc là, bon, bah, le coup de queue était mauvais, donc le résultat est mauvais. Mais c'est libre. Allez, on reprend la dominante immédiate de cette jaune. Oh, trop débordé, évidemment, hein, classique. <rire> mais c'est pas grave. Bon si c'est grave, mais bon, il faut absolument que cette jaune touche la grande bande. Donc du coup, je prends pas beaucoup de jaune. Et je prends beaucoup de bas, mais je vais escagasser cette rouge. <rire> Là, là, là. Alors là, c'est un... On peut presque considérer ce point comme un tiroir. Alors un tiroir, c'est un coup de cadre en fait. où nous, on vient ici faire une bande, effet contraire. Euh, voilà, donc moi je vais venir là. Hop, paf. Et normalement, la jeune euh... voyons, elle est censée m'éjecter. Ouais, elle est censée m'éjecter. Allez, on va essayer ça. On va voir. Donc je passe par la bande pour faire le point. Ok super. Il n'y avait pas la place. De toute évidence, il n'y avait pas la place. Mais bon ça se passe bien. Peut-être que. Ouais c'est pas grave. Allez, donc euh, on continue, je ris je ris de mes bêtises évidemment. Voilà, vous l'avez compris. Euh, effet fait à gauche ici pour ramener cette jeune en deux bandes. Et réunir les billes empaquetées. Allez, ça se profile, ça se profile, mais elle n'est pas encore là. Elle est même loin d'être là cette américaine. Donc euh, même pas je cherche à la voir, c'est impossible ici. Quand même essayer, mais non, je vois pas comment. Non, c'est juste impossible. Donc c'est pas grave, voilà, hop, allez, on se faufile entre les deux. Et je me place pour un rappel de rouge. Mal placé, mais ça reste encore jouable, hein, évidemment. C'est une souplesse. <rire> Là, comme ceci, tâchons de ne pas faire faute évidemment, le point est fait, ce soir euh, les, les, ça part pas, hein. c'est une catastrophe, alors je suis collé, pas collé, en fait on s'en moque, puisque je vais faire une bande avant, et tâcher de reprendre la dominante des billes évidemment, comme ceci, en, en essayant de... <rire> de ne pas trop déborder. <rire> ce qui est le cas donc c'est incroyable parce que bon on enchaîne les points mais on ne fait que des erreurs enfin je ne fais que des erreurs je ne fais que des erreurs c'est terrible donc euh, tâchons d'enchaîner de, quelques coups justes quand même parce que sinon sinon ça va être un petit peu pathétique allez, euh, pff, allez je vais essayer de coup difficile mais je vais essayer de me placer sur la rouge pour la rappeler le coup d'après donc c'est une double finesse si ça se passe mal, je devrais avoir une option sur la jaune. Donc euh, ça vaut le coup d'essayer. Allez, donc on s'applique. Double finesse. Ouais. Mais j'ai trop débordé une fois de plus. Et l'option sur la jaune, euh, c'est pas clair. Allez, pas, pas, euh, il ouais, ne faut pas prendre beaucoup de jaune pour, euh, pour pas trop la perdre. Quoi. Cette rouge, à mon avis, c'est pas jouable. Allez, <rire> on va tâcher de limiter les dégâts, j'ai envie de dire, voilà encore un coup de récupération. Encore un coup de récupération, voyons. Les coups ne partent pas ou c'est le tapis qui roule plus, je sais pas. C'est compliqué. Hein. Alors, soit je prends le risque ici de rappeler cette rouge dans la, sur la jaune, machin. J'en vois pas trop l'intérêt. Rappeler la jaune, euh, ouais, allez, on va rappeler cette jaune. L'idéal c'est qu'elle touche cette grande bande, ouais là elle va toucher la grande bande, oui, ça c'est sûr. Allez c'est parti, mais on voit les coups mon dieu. Là ça part pas, il n'y a pas d'animation, c'est pas bon, c'est pas bon. Mmh. C'est pas bon ça, là, là, là c'est compliqué. <rire> J'ai pas su amortir sur l'A3 du coup elle est partie dans le loin euh, moi, euh, je sais pas trop quoi faire là parce que la bille est quasi collée. La jaune, si je la joue, bon ben... Terminado, hein, c'est fini. Le contre, là-dessus, c'est pas possible. La finesse, elle est tellement compliquée. Voyons la finesse. Wow. Allez, je vais faire une euh, bande avant finesse de rouge. Et... Euh... Et euh, il est possible que ce soit le dernier point. <rire> ah je le fais main droite en plus. Voilà. <rire> Donc il faut être finesse sur la rouge pour faire le point, sinon ça va être compliqué. Et si je rate le point, je laisse euh, un superbe masque à mon adversaire. Donc c'est pas négligeable de tenter ce coup, malgré tout. <rire> Donc voyons, pas beaucoup d'effets. Oui J'ai fait le point. Incroyable Ben on s'en sort On n'est pas encore sorti de l'ornière, mais on s'en sort. C'est plutôt pas mal. Cette jaune est décollée. Absolument. Absolument. Donc on va pouvoir peut-être sortir cette rouge me paraît difficile. Voyons. Allez. Allez. Allez. Voilà ça c'était une évidence qu'elle n'allait pas sortir Et qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce que je rappelle cette jaune ou est-ce que je sors cette rouge du wink j'aimerais bien sortir cette rouge quand même genre avec un petit euh, un petit coup finesse comme ça là malicieux parce que j'ai pas un super biais sur la jaune ouais ouais ouais ouais allez on va essayer ça on va essayer ça on va même l'assurer en faisant un petit piqué avec beaucoup d'effets, j'ai peur du contre. Faut que je sois vraiment fin sur cette rouge. Voilà, je préfère le pas parce que ici, ça ouais, non, j'avais espéré en fait obtenir ce biais là, Enfin, surtout faire le point. Bon, c'est fait des points, mais ça se dégrade quand même. Ça se dégrade, ça se dégrade. Bon allez je sors ma spéciale là parce que je sais pas quoi faire. Allez. Ici ça jouer la jaune qu'est ce que qu'est-ce que je peux espérer quoi La rappeler. Rappeler cette jeune, c'est un truc de fou. Comme ça là, avec un peu d'effet contraire pour.. Euh... Voyons J'sais pas, j'ai une voix qui me dit que, que c'est peut-être ce que vous me conseillez de faire. Parce que moi j'aurais tenté carrément le piqué rouge, elle hein, a pas d'embrouille, hein. j'aurais fait un piqué ici là, en une bande. Là comme ça, là. paf, voilà. voilà, allez je vais faire ça, je vais essayer de passer par la bande en face, rappeler cette jeune, donc rappeler cette jeune, voyons, il me paraît compliqué ce point, mais claquement m'amène là-bas, pas trop d'effet, pourquoi je lève, attends, voilà. comme ça, voilà, hop, voyons je ne me sens pas en plus il va y avoir une grosse carambole je suis près de la jeune voyons, bon on y va, on verra bien allez ah ouais oh c'est pas mal oh. mmh. ah bah ben, ça fait un point de plus allez celui-là on le connaît plus ou moins tac tac, paf, 45 degrés vloom, paf, allez un peu d'effet à gauche c'est tout bon en tête sans en tête avec de l'effet à gauche de mes billes sur la rouge normalement ça c'est cadeau hein. <rire> j'ai respiré. évidemment hein, je voulais me placer là pour un rappel de long mais bon on le prend quand même attendez on est en train de reprendre le tiers du billard c'est pas un truc de fou ce qui se passe là. allez voyons ouais. 90 degrés je le prends immédiatement Ici, je suis loin de la, de la jaune, donc pas beaucoup de flèches. Allez. Ah ben, on continue à faire des points. Allez. C'est reparti. Là, je l'ai mal joué celui-là. Je l'ai joué très vite. C'est dommage hein, parce qu'il y avait un vrai potentiel comme quoi il faut tout le temps rester concentré c'est hyper important hein, c'est un truc ça. ça faut absolument rester dans le coup hein. surtout quand on réunit les billes quoi les billes les billes s'écartent on arrive à les réunir et, et, et on n'en profite pas c'est terrible ça allez alors pourquoi je lève j'ai envie de dire pourquoi pas Allez Eh bien écoutez, on va rappeler cette jaune. Hein. On est proche, hein, on est proche de la bille. Hein. Ouais, on est proche de la bille, on va faire autrement. On va, on va envoyer cette rouge dans le tiers et nous on va mieux se placer sur la jaune. Hein. Voilà. Hein. Oh non, ne soit pas collé à la bande. ouais. Alors voyons ici, alors attendez, paf, un, deux mouches d'écart, ok, et ici, malheureusement, j'ai pas le, la place pour, euh, voyons, ah peut-être, si si, j'ai la place. Allez, on va faire donc, euh, passer par la bande ici, donc ça c'est Louis Gérimond, hein, pas d'embrouille, c'est Louis, n'importe quoi, Willy Gérémon. donc 1 2 c'est demi-bille sans effet, un max, euh, euh, le plus bas possible. Demi-bille sans effet, le plus bas possible. La question c'est, est-ce que je vais pouvoir toucher demi-bille avant de toucher la bande ouais, Peut-être pas. Peut-être que, bon, écoutez. Hein voilà. Le plus bas possible. J'ai l'impression d'être plus gros que d'habitude, donc on va peut-être pas prendre le plus bas possible. <rire> on va tricher. Allez. Non <rire> Notez quand même ce rappel de deux. Formidable. Allez, le béco c'était extraordinaire Vraiment, ça m'a fait plaisir Oh là là, c'est une catastrophe en ce moment, je n'y arrive plus Ouf.